Des poêles, des cailloux sur le chemin. Ouh ouais, c'est pas bon, de fumée. Ouh. Ah mais t'as en voiture Ah mais je suis pas descendu ah, Dégage Voilà j'ai mis Oui Attends, Ah merde je ouais, pas le, y y pas y le y y monde, là Oui tu vis moi là Oh, oh merde! Non, c'est pas que j'ai du mal, c'est qu'il y a plein de gens qui me tirent dessus! Pourquoi t'as pris une tourelle, Mitraillette? Pourquoi hein t'as pas pris un lance-roquette? Hein ah, mais toi en plus, quand tu choisis la couleur, t'es pas doué, mais quand tu choisis les armes aussi! Oh là là et Mathieu, est en train de crever, voilà! Et bah ben, voilà! Ah, mais ça on ne sait pas ce qu'on peut pas choisir. Ah! Il y a encore des gens à côté ou pas? Merci, Alice Non, fais-moi. Oh. Je veux dire que tu es très belle. Allez, jetez. Voilà, Anne, comment tu conduis Oh, qu'est-ce que tu nous fais Nope Y'a des gens derrière, on va les tuer On oh, ça, les gens derrière. Oh, psychopathe. Approche-toi. Voilà. Wow, oh, oh, oh Provisé, c'est plus dur <rire> Ah merde Bah, ils font mal quand même quand hein. Regardez il tire là en vise et après tu tires ça a l'air compliqué Il y a un truc dans ce magasin qui n'est pas très amical. J'entends Ah C'était que mort ce truc Là c'est du encore parce que moi je tire un peu un aveugle. là hein. Il y a une espèce abrutis qui met des flammes de partout, j'vois plus rien <rire> Ouf oh, oh, oh, oh, la, oh, la décharge de SMG mmh. Allez, j'essaye de me garer sans décélérer wow. Euh, tu t'es garé en mode vibration Et quand tu veux... Ok. On... Ouais, ouais, ouais. Yeah Ça ressemble à une arène en fait. Oh, du destruction derby, ça va être fun ça. On est tu vises bien, hein. moi je m'occupe de rester en vie. Oh. Côté Où est-ce que t'es Où est-ce que t'es te hein est ah. wow Où est-ce que t'es pour est Oula C'est mal dégage Wouah Qu'est-ce qui s'est passé Elle est. Elle Oh, il est écrasé Allez Est-ce que j'ai eu ou pas Ah non Oui, ou pas? Wow. Oh J'ai réussi à lui caler deux balles avant de mourir. Eh ben. Y a des trucs à ramasser, au moins? Oh! Mais arrête de tirer sur le cap frappe